Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une visite d'appartement après les travaux de rénovation. Un appartement qui est un petit peu, on va dire, atypique pour principalement deux raisons. Alors, tout d'abord, je vous montre l'appartement en fermant la porte. C'est l'appartement, vous voyez, qui a été ben voilà, qui a baigné de lumière. On est au deuxième étage. Il est traversant, donc il donne une très bonne impression euh, euh, dès qu'on rentre. C'est pour une colocation, comme vous allez le voir. Alors, première particularité, euh, eh bien nous y sommes allés, on va dire, à l'économie au niveau des travaux. Alors, la première modification, en fait, c'est cette cuisine. Il y avait une cloison euh, ici auparavant avec un, avec un placard. Et on a donc abattu cette cloison, on a enlevé ce, ce placard qui a le mérite, justement, bah, de donner plus de volume à la pièce et puis bah, comme on manque pas de, déjà de rangement dans l'appartement vu qu'il y a déjà d'autres d'autres choses eh bien on a profité pour euh, on a privilégié le volume donc ça c'est la première chose donc euh, si vous regardez dans la chaîne youtube il y a la vidéo avant les travaux donc vous verrez tout simplement euh, bah, l'appartement avant et puis eh bien donc une cuisine une cuisine équipée alors quand je dis à l'économie en fait vous allez mieux comprendre en voyant les les pièces, mais voilà, on a quand même une cuisine équipée, euh, tout a été modernisé, on a au passage une vue sympa, ben ça, ça n'a pas changé par rapport à avant les travaux, mais c'est assez rare et ça fait son petit effet aussi. Donc ça, c'est la première particularité, c'est-à-dire que, euh, voilà, ça a été un budget assez raisonnable et le client investisseur a souhaité faire, les, par exemple, l'ameublement par lui-même, donc ben ça, ça peut être une... Une, une contrainte qui se pose à vous si vous avez un projet d'investir ou si vous ou si vous êtes déjà investi d'ailleurs par exemple si on vous si on vous propose fiscalement de, de basculer du non meublé en meublé euh, eh bien ça ça peut être une première euh, ça peut être à la fois un bon conseil mais difficile à mettre en place euh, dans la pratique donc bah, sachez qu'il existe alors soit la possibilité de le faire soi-même un peu comme ce qu'a a fait Cédric l'investisseur ici qui habitent à la frontière suisse donc les déplacements pour lyon sont encore assez euh, euh, possibles à faire et, euh, et donc le, le faire vous même donc ça prend des week-ends ça prend de l'énergie il faut euh, bah, il faut du temps il faut passer dans les dans les grandes surfaces ça demande, en fait, un temps fou, le temps de tout, de tout faire, de tout programmer, d'accueillir les livraisons, de monter soi-même le mobilier, de choisir un mobilier à minimum harmonieux, comme c'est le cas ici. Donc, vous voyez, ça reste assez simple et sobre, mais, bah, ben voilà, c'est pas facile à faire et, ça clairement c'est chronophage donc si vous avez du mal à le faire vous même si vous pensez que ce n'est pas possible sachez qu'il existe des solutions pour le faire faire tout simplement à des équipes bah, de euh, bah, voilà, décoratrices professionnelles Ou il y a en fait des solutions qui se fera à vous pour que vous puissiez, clé en main, euh, faire meubler, j'allais dire, faire décorer, même pourquoi pas, un appartement. Ça a le mérite de, de vous faire basculer dans le régime, par exemple, LMNP, louvre meublé non professionnel. Et euh, ça peut valoriser le loyer aussi au passage. Ça va le valoriser incontestablement, de par le mobilier, le confort que vous euh, que vous apportez. Et puis, bah, ça va vous faire gagner un temps fou, finalement, puisque bah, le, rien que le montant du loyer qui va être augmenté va vous payer, si je puis dire, le la prestation d'ameublement, de décoration, de de champ etc. Donc voilà, première particularité ici, vous voyez, d'ailleurs, ça se voit un peu ici, l'absence d'une décoratrice professionnelle, c'est-à-dire que euh, bah le résultat est propre, hein, il est tout à fait intéressant, mais ça manque un peu de couleur, on va dire, ça manque un peu de de, de, de, de, de fantaisie, vous voyez, sans, sans tomber dans le, dans le rock and roll. Euh, ça, y a, vous voyez, on met d'habitude des rideaux, on met un tableau, un miroir. Donc euh, c'est ce que j'ai simplement fait remarquer à l'investisseur, mais bah, il se trouve après que l'appartement trouve preneur. Donc ça, c'est la première particularité c'est que même si vous ne faites pas euh, euh, les choses, j'allais dire, de façon optimale, alors bien sûr, toute proportion gardée, ici nous sommes à Lyon, on est sur une zone tendue, euh, il y a une pénurie de logements, et qui plus est, ici on est à une quinzaine de minutes à peine de la part qui est un gros centre d'intérêt, donc euh, voilà, c'est pour ça que ça trouve preneur, mais c'est pas vrai partout ce que je raconte, si vous faites, du, si vous faites du, de la décoration, de, de la qualité, ça va se retrouver dans le potentiel locatif, vous allez louer plus facilement, même si vous êtes sur une zone un peu moins tendu, une zone classique j'allais dire et la deuxième particularité vous l'aurez peut-être remarqué si vous l'avez euh, en regardant la, la visite c'est que ce salon euh, en fait il a été tout simplement euh, converti j'allais dire en chambre mais sans travaux pour le coup Hein, la, la, la chambre double, tout simplement, on l'a gardée, on a condamné un, un battant et on l'a meublé telle qu'une chambre. Donc, on lui a donné la fonction de chambre et on a donc pallié l'absence de salon en ouvrant la cloison pour faire un espace de vie. Alors, ben, il se trouve là encore que ça trouve tout à fait preneur. Euh, la première personne s'est présentée et a jeté son dévolu sur la grande chambre qui en plus a un, un, un petit balcon, donc une grande vitrée, donc il y a plus d'espace très clairement. Et il se trouve que j'accueille d'autres visites aussi pour les deux chambres restantes. Donc là encore, le fait d'avoir de, deux chambres disparates et une troisième chambre euh, plus grande que les deux autres c'est la deuxième particularité de cet appartement ne pose pas de soucis en soi euh, que ce soit euh, bah, quant au potentiel locatif et puis euh, à l'aménagement des loyers qu'on peut trouver voilà pour cet appartement donc ça peut vous inspirer si vous projetez d'acheter un T3 si vous avez si vous êtes propriétaire vous même d'un t3 et eh bien voilà le un exemple de de d'optimisation de, de, très clairement puisque vous, vous retrouvez avec trois loyers bien évidemment donc comparé à un appartement comme ceci loué en classique j'allais dire non meublé, par exemple, un couple ou une famille, euh, bah, vous pouvez faire euh, quasiment plus 50% ou un peu plus par rapport au loyer existant, même plus si euh, mes calculs sont bons. Voilà, Vous ne pouvez pas, euh, j'allais dire, doubler, j'en suis pas là, mais on entre plus 50 et 100% pour le loyer quand vous basculez d'une un, exploitation classique à un, une, une colocation comme ça, meublée euh, et équipée entièrement dans une zone où la demande est forte. Voilà pour l'exemple de cet appartement donc qui a été rénové, euh, qui a été euh, donc pas restructuré pour le coup. Un des travaux légers, c'est le mérite de la colocation, c'est que ça nécessite peu de travaux, on n'a pas beaucoup à se casser la tête, et ça trouve tout à fait preneur. Et bah, tout le monde comprend au niveau des, des, des locataires que bah, le premier arrivé premier servi, et que euh, bah, voilà, ça, les gens sont OK pour louer une chambre de manière de, 12 ou 12 mètres, de 11 ou 12 mètres carrés, et qu'une personne ait un grand salon. Voilà, c'est tout à fait entendable. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas, à la partager si vous avez des connaissances qui... Euh, sont intéressés par l'investissement immobilier et, et par les T3 et par la colocation. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, puisque donc il y a la vidéo avant les travaux de cet appartement, plus, plus antérieurement dans cette, dans cette chaîne, et d'autres appartements comme ça qui vont arriver pour vous inspirer, vous allez passer à l'action dans l'investissement locatif grâce à la colocation. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour les prochaines et les prochains appartements.